Cette année, j'ai des élèves qui sont très autonomes dans les apprentissages, qui sont capables de prendre des initiatives et qui sont demandeurs. Et j'ai aussi des élèves qui ont besoin d'être accompagnés de façon très proche. Qui, sur le TNI a le plus de jouets Est-ce que c'est Matin ou est-ce que c'est Lila Lida, lida, lida, lida, lida on lève la main Il ne faut pas lida. me dire hey, hey, hey. Il faut enfin, aussi m'expliquer pourquoi Sur le TNI, on va d'abord gérer des problèmes mathématiques On se remet un petit peu dans le contexte de la création de problèmes mathématiques ou de situations problèmes Devant le TNI, je vais suggérer des choses aux enfants qui vont participer, je vais les laisser dans une démarche de réflexion et puis il y aura les interactions du coup, avec le groupe un peu plus nombreux puisqu'il y aura 15 ou 16 élèves devant le TNI Dans un deuxième temps, ils seront plus capables d'aller en autonomie Vous allez me demander à moi la marchande un jouet que vous avez envie d'acheter et vous allez devoir me donner l'argent qui correspond alors vas-y je t'écoute ah, je voudrais acheter une toupie une toupie, alors est-ce que tu as vu combien coûte une toupie Deux euros oui, alors je moi je te donne une toupie mais toi, tu bah, choisis, là, choisis là et toi tu vas me donner 2 euros 2 euros en petit groupe, je serai peut-être dans une activité un peu plus dirigée au départ pour donner le cadre de l'activité mais après, il y aura des moments où les, les enfants seront en réflexion et il y aura aussi des interactions entre pères pour euh, avancer. Alors, vas-y, Ryan, tu prends la photo. D'accord Donc, quelles questions vous allez poser au correspondant combien, um, combien ça coûte D'accord. Alors, maintenant, vous pouvez enregistrer. Micro. En fait, je prends les photos du problème. pour bon, envoyer aux copains qui habitent en Bretagne. Alors, ça, ils pourront nous répondre sur Twitter. Oui, on va créer des problèmes, mais ce n'est pas pour faire plaisir à la maîtresse, et c'est surtout pour les envoyer aux correspondants qui attendent nos problèmes et qui ont envie de répondre à ce qu'on leur envoie.